Eh viens Et qu'est-ce que tu... Fais Ok, t'as cassé une citrouille. Mais il là-bas, dun dun L'incongru. Totalement. L'incongru, c'est... C'est génial. Il est en face, il est là-bas. Ils sont tous ici. Les jumeaux. Perfect Oui, je pense que... Allez, on peut le faire. Allez, on force, on force Il est en bas ah, Il est en haut Maison! Oh non! Bah, comme ça, ça l'oblige à descendre. Voilà. Comme ça, ça l'a obligé totalement à descendre. One shot Victor? Non, il one shot pas, Victor. Victor, il blesse. Il y a bien un moteur en haut. Ouais, hey, qu'est-ce qu'il oh, Ok, c'est quoi ce game Un moteur là, un moteur là, un moteur là, un moteur là, un moteur là, un moteur là... Non, oui, non, ok, non. Bon, très bien. On va bien faire du vidéo Bah sur le Discord, je pense que tu peux trouver des gens qui... ...qui peuvent... Euh... ...peut-être euh, en démat, possiblement. Ok, je te souhaite. Mais non, mais qu'est-ce que. Sandek, hein. Mais pourquoi tu restes là Et pourquoi elle est venue en Moonwalk Elle est revenue en Moonwalk. Pour une raison euh, très étrange. Ah, par contre, ici... Non Ok. Pour être moins visible. Elle était dans un couloir, on doit... y dit un éléphant qui fait un moonwalk C'en est quoi. Ok, très bien. Bon bah voilà, ça bosse, c'est bien. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. On a fait déjà un moteur là-haut Attends, oh non... On va se coincer là, j'ai l'impression. Elle gère beaucoup Je sais pas, pour le jeu. J'ai pas changé de main. Je garderai... à la vie, à la mort, mon main. En revanche... Euh, ça permet non seulement de changer de style avec un personnage différent je trouve ça très agréable mais en plus de ça ça c'est la qualité du, euh, du défi c'est le bon côté quand tu joues un survivant différent je préfère quand tu as un défi qui te pousse à jouer un survivant différent qu'un défi qui te pousse à jouer un tueur différent pour le coup d'avis perso ce n'est pas un avis qualitatif sur le jeu c'est un avis euh, de plaisir J'entends jeunir le renard la balette T'as envie que je te soigne une tête. T'es suivi Ah non tu cherches un totem Une citrouille Très bien J'ai l'impression qu'on doit se coincer On est totalement en train de se coincer là pour le coup Bon c'est pas grave J'arrive à... Voilà. On va camper près de la cave ou dans les escaliers. On oh. oh, ça m'a pourri le groove. Bien de soin Voilà. Hmm. Euh, ok. Ok. En train de se coincer, oui. Je ne venir par là. Okay. Il y a l'autre totem qui a été fait le totem béni. Il est où le totem béni Ah, au fond, là. Dans un train où l'on vient Que <rire> bosquet Cette icône demain C'est quoi cette icône Je comprends pas la question en spectra. Et Néchelocni. Chase! Avec plaisir, Chris 4. On en entend plein de chase, non? Quelqu'un pourrait l'aider? Ouais. NON! <rire> Fais pas ça! Ok. Aïe <rire> Elle a cru que j'allais la minder. <rire> très bien. Salut Colmy. Eh bien ça va très très bien, j'espère toi aussi. Chez. Joueur descendre Qu'est-ce que tu fais Allez, petit selfie. abonne toi Non <rire> Non Ne fais pas ça <rire> Non euh, Ne fais pas ça Oh, je vais tomber comme un caca Fais pas ça <rire> mm. Non J'ai cherché pas du tout. En même temps, je l'ai tenu. C'est quoi En chase. On peut dire ce qu'on veut, mais je l'ai bien occupé. <rire> Franchement, je l'ai calmé. Bien, bien calmé. Yes. Bah bon, gosse. <rire> na non non, non, non, non, non, non, Oh, mais l'autre s'est fait golette dans un placard. Meanwhile. L'autre s'est fait gauler dans un placard pendant ça là, tu sais quoi Oh Un buisson qui répare pas un moteur. T'es quand même bien stressé Mais pas du tout, j'ai pas stressé. Ça, à aucun moment j'ai stressé, mais franchement. Vous avez vraiment cru que j'ai stressé L'autre va tomber. Vraiment. Le saut, ça s'appelle Big Quiet. C'était de l'entertainment, toi À aucun moment, j'ai stressé. Aucun moment. Franchement, s'il y a une personne capable de dire que j'ai stressé, <rire> ça serait vraiment de la mauvaise foi. Hein de votre part. Bien sûr. Votre est là, tu Bien, OK. Ouais. Ah mais j'ai pas... J'ai pas stressé. J'ai stressé à quel moment Franchement. Soyez honnête. À quel moment ah, vous voyez Vous savez pas. C'est que vous... vous êtes pas... un à... hein C'est faux. Point. Franchement. Attention. Adonaleen Allez, oui, là-bas. Merci pour ce moment. C'était ma trousse de for En plus, du début, que quelqu'un a récupéré. Très bien. Je suis parfaitement serein, mais bien sûr. Ça se voit trop, d'ailleurs, que je suis serein. Pour être honnête. La définition du mot bougre-bougresse, c'est pas joué, joué. Bah, si tu prends au sens. Euh... Au sens duquel il provient. Non. Réseau 1. Je t'ai vu. Je hein. <rire> l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Il est avec moi. <rire> Ah, c'est moche. C'est moche